Mais oui Là du coup les gars je pars, je pars à Blackrock là, une grande mission là. Je vais les troll vu qu'apparemment ils font que nous trolls ici. Ça suffit les gars. J'ai pas compris que j'avais de la musique lui, lui, lui il sort, je lui mets un coup de pelle dans sa gueule mec. Euh, viens là toi, viens ce que je vais te mettre. le cinquième à qui, qui j'ai envie de casser la gueule là avec un mégaphone pour mettre de la merde. C'est quoi de White qui a fait, ah moi j'ai fait un kill à 938 mètres, mais je m'en bats les couilles. <rire> Je suis au checkpoint. Moi je suis dans Eden si tu veux moi joindre. C'est qui là Soir, Soir ouais. Il y en a deux qui ont avec des brassards roses. Oh. C'est ici la vente de toutou -tout Oui on va lancer un petit commerce monsieur. D'accord on montrait voir un peu la tête. Tu parles vraiment avec un mec Bah attendez regardez, on a les graines, vous pouvez voir sur le papier, c'est de l'amnésium monsieur. C'est pas illégal ça ah Non, non, non, pas du tout. Si je prends ça avant d'aller au, fa... au à la bataille Ah bah vous y allez pas. <rire> J'avais bien compris. <rire> vous savez, c'est comme c'est comme avec la voiture. Hein. Vous avez fumé au but, vous appelez un Sam. Appelez un Sam Il n'y a pas un Sam pour le combat. Je prends un peu de tête. <rire> c'est tous des alcooliques sur cette île. Ah bah... Tenez, en parlant de ça. Je peux vous vendre ceci Pareil, une vodka exceptionnelle. C'est de la gouze, monsieur. Une vodka exceptionnelle. Vous voulez goûter, monsieur Allez, vas-y, fais péter. <rire> c'est <tout> du lac gros. <rire> tu vais les tuer Alors, vous en pensez quoi <rire> mmh, La bonne, la bonne. Elle est bonne, hein ah, Il manque un peu de red bull avec quand même. Ah ouais, direct, elle est très bonne. Bon, mais non, mais vous rigolez, quoi votre carré de bull, c'est quoi cette merde le Votre dealer arrive. Deux, monsieur c'est à dire que 50% pour la variété qui est extrêmement rare un euh, non 50% 50 centimes excusez moi un rc du coup pour le déplacement parce que voilà c'est pas à côté et le 50 50 centimes en plus ah, c'est pour oh. la plantation et l'eau qu'on utilise ah, frère. Hein. voici mon acolyte yeah. Ah putain elle est bonne hein. j'en ai ramé quelques uns <rire> Regardez regardez <rire> monsieur Monsieur venez suivez moi Regardez Voilà Respirez Respirez un peu Regardez oh, moi cette belle plante verte Attendez oh, ouais, allez, je vois Tiens je tourne un peu dans ta truc là. Voilà Et eh, si vous voulez si vous voulez oui. On échange votre M4 ah. contre des têtes de bœuf oh. Parfait ah. C'est <rire> l'alcool hein Tiens, Mais qu'est-ce que tu, tu fais merde <rire> ta gueule toi qu'est-ce que tu fais t'es un problème Mais ta gueule Philippe Viens Vien ici Arrêtez de vous patte Ça sert à rien Salou Tu la vois la, la, la bulle Qu'avez-vous Oh Space Cake Donne-moi Donne-moi le pick Donne-moi donne le pic, donne-moi le pic donne ouais. Ah Un petit peu de ah bah voilà. Attends je ramasse la miotte C'est la surconsommation Attends ah merde. Je J'ai fait une petite sieste Elle était trop bonne oh. Monsieur vous êtes là <rire> Mec est énorme Attends Juste allume-le, je vais voir si Attends Allo Oh oui Bonjour Au revoir Ouais bah putain la sympathie Désolé, je suis pas, pas de bonne humeur. Désolé, je suis pas de bonne humeur. Avec qu ce qui s'est passé tout à l'heure, je suis pas de bonne humeur. Mets pas la musique pour lui, il est pas gentil. Je coupe la musique, il est pas gentil, monsieur. Oh On fume pas la peu avec lui. Laisse tomber. On fume pas la peu avec lui. Tiens, prends un peu. T'as besoin. Toi. En attendant le mec pas gentil a fait une nuit blanche pour construire un. Hein. Le mec pas gentil a fait une nuit blanche pour construire euh, pendant 5 heures le tour de nuit blanche pour une construction là-bas dès qu'on est prévenu et c'est les 16k tu vois qui nous cassent les couilles alors le mec pas gentil c'est ce qui est très très ça voilà allez au revoir Entre ça une fois je te jure je te casse ta gueule ok connard va putain Vas-y je t'attends viens Fais ton malin et que je dans ta parcelle va petit con T'as un, un problème Hein je a fait, as ça, a fait ça, ça Tu sais que je vais aller aller que ta, que maison. Je voulais ta maison Et Mais manger ton je chien J'ai déjà, le... déjà expliqué le pourquoi du comment J'ai pas compris que j'avais de la musique, musique Lui avec la il musique. Lui sort et je lui mets un coup de pelle dans sa gueule mec Tu sais que tu vas te prendre un coup de pelle en travers de la gueule Non C'est une chiotte il va rester caché dans son truc de la musique bien chiante Attendez attendez attendez c'est exactement ce que tu veux, tu vois. Alors bon, quand tu t'amuses à ça. Mais une bonne idée. Laisse le 3 vas-y. Attends, tu peux te barrer, s'il te plaît. Tu peux arrêter de me casser les couilles. Ça <rire> Mais reste là, t'inquiète qu'à si, le but il va perdre des poids. Donne-moi le mégaphone, donne-moi le mégaphone. Ah, il que pas rire. Tu pourras aller faire la pleureuse comme des CSK. Fasse-moi -fasse le mégaphone, fasse-moi le mégaphone <rire> hey, Mais sérieux, mais sérieux, être trop toxique c'est vraiment ta, ta spécialité toi ou c'est comment Oh ça va merde on rigole putain Ouais mais tu vois quand tu vois t'as une bande de CSK qui s'amuse à détruire ce que t'as passé ta nuit blanche à faire tu vois Ouais ouais bah ouais, tu vois, vois moi, ça là bah, moi, moi je suis occupé tu vois dans ma vie à un moment donné quand tu connais ils vont dire ouais tiens euh, la construction en train de se faire démolir Ah génial ah super ah génial les gars J'aimerais parler... parler Ouais <rire> Je suis désolé pour ta construction Ouais je disais euh je disais quoi je disais quand t'as Je as suis entièrement envie, as... désolé, désolé. Laisse-moi parler aussi, s'il te plaît. Quand t'as Yadwen qui te fait euh, « Oh, j'ai voir euh, Nanana pour voir Vasquez euh, par rapport au CSK, qu'ils ont des comptes <rire> pour aller voir les chaînes de Frenny, tu vois. <rire> c'est entièrement fini. interdit, puis qu'ils sont fous alors que, aujourd'hui, quand il arrive, ouais, sur bah, serveur, je suis on ah, va c'est pas bien. » Tu vois, Non, ça, ça donne plus envie de jouer, tu vois. C'est... C'est juste tu vois ça fout de mauvaise humeur tu vois non, ce mais je dis, comprends, je il y a comprends. des règles et c'est pas respecté donc à un moment donné tu vois les CSK tu vois je leur fais ça tu vois qu'ils aiment se faire foutre. mais de toute façon nous les CSK on est en C'est même pas contre ceux qui en a et un modérateur dans leur team tu sais pas d'où ça vient parce que c'est merde c'est une merde, merde, ça va de Entre ça, entre cette espèce d'enfoiré là de mec qui s'appelle Wade, cette espèce d'enfoirée de Wade qui a fait Ah moi j'ai fait un kill à 938 mètres mais je m'en bats les couilles espèce d'enfoiré, va te faire foutre. Alors Tiens, regarde. Non, on monte pas les paquets, on monte pas les paquets. Ah ouais, mais faut les faire pousser. Ah, psst, bah. psst. Regarde. Ah oui, carrément, ok. C'est oh de comme <rire> ça. Métamorphose. Alors, t'es intéressé, ça tente, ça te tente. Ah ouais, c'est combien 2 RC, la tête. Oh, fait... Fais voir tes têtes de bœuf là. Ah, oh, je suis pauvre, les gars. Non, attends, bon. attends, je peux te faire je un prix de gros, prix de gros. gros, gros, gros gars, regarde, regarde. <rire> parce que <rire> là, on en a vraiment beaucoup. Alors, on va faire un petit stockage. je cache. 5 têtes. 5 têtes, pour trois RC Oh oh, va chercher le mégaphone, s'il plaît, vite, vite, vite Tu te rends compte que je suis obligé de retirer mon casque pour pas que tu me casses les oreilles Ah bon Ah, t'as vraiment passé une soirée de merde, toi. Hein c'est pas très gentil, ça. Ouais. Non, mais c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. En tapant mon ami avec une pelle Non c'est moi qui ai tapé voir, avec, qu une pelle, avec une pelle une Lui il m'a tapé avec ses poings Et moi je l'ai refrappé avec, es ma avec ma pelle T'es vraiment es un, es un, es un enfoiré, enfoiré. Hein. Vraiment Vraiment. Il est Donne moi le mégaphone Moi aussi ouais. je vais passer une musique sympa tu vas voir Non mais tu Tu peux connecter ton téléphone Je sais pas Vas-y connecte ton téléphone en Bluetooth Comment tu veux que je fasse ça bah tu connectes ton téléphone au bluetooth Regarde Tu peux la passer dedans et Regarde il y a un cas, il y a une prise là, regarde C'est de prise choc, prise ouais, choc je En plus <rire> vous vous de ma gueule Passe moi le micro Non, non, non, non, non, non, non. Je regarde Je une musique sympa moi Il y en micro plus Non, non, donne pas le mégaphone, c'est le mieux Je vais musique, pas. je te montrer ce que c'est une musique Mais vas-y, passe ta musique Faut que tu branches, te Tu me dis quand c'est bon et je peux passer la musique Non, reviens Vas-y, mets-moi, attends, attends, viens, viens, On fait de la SMR avec tes miel pops Passe-moi mes gars a plein de Oh non s'il te plaît, mets pas du rap Mets <rires> pas du rap s'il te plaît, ça mets même pas du rap Arrête de mettre du rap oh, T'as compris, compris, compris Mais laissez-moi bordel Laisse-moi te faire écouter la musique Hé, hey, je suis là je mais je suis déplacé. déplacé. Hein. Hop là, hop -là. Hop -là. T'as vu T'as rien, rien vu C'est Oh la salaud Oh <rire> l'enfoiré Allons je te super cutin Oh putain Fais attention je te mets en garde Regardez hey, hey, Regardez moi regarde moi C'est la gueule les amis C'est la gueule Oh oui Oh oui Oh yeah Oh oui. oh oui Oh yeah Allez hop, petit peu piétine un petit peu Hop là hop là Un oh, petit peu oh, piétina bon Allez allez Eh les gars regarde j'ai mieux encore Attention hein Reculez ça fait des tâches Reculez ça fait des tâches Viens avec moi s'il te plaît. Mais comment Je viens Viens avec moi, moi s'il te plaît. Viens avec moi s'il te, te, te, te, te, te plaît. Et toi, Washer Mais t'es malade, malade Quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que t'as Attaque Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a ah, J'ai dit qu'est-ce qu'il y a, Wesh Chab Viens avec moi Oh oh Viens avec moi Bon j'arrive, bon, j'arrive, j'arrive. Viens avec... Attends j'arrive. Suivez, suivez, suivez nous Suivez nous Mais non Le concert n'est pas dire, terminé Il y, oui. y, y a moyen que genre tu nous passes un petit euh, Nirvana ce Ah bien sûr. On, On veut de la dire, musique, Jack. Oh, voyons Tu mets pas du rap ou du caca collé au QQ comme les autres que les autres te Allez, venez, venez, il a pas fini de mettre la musique T'es que le cinquième à qui j'ai envie de casser la gueule avec un mégaphone pour mettre de la merde Je suis ton maître Allez, venez Le conseil est pas fini Il n'y en a qu'un à qui j'ai pas envie de casser la gueule parce qu'il était de la bonne musique, tu vois Mais les autres qui s'avisent la gueule avec ton caca T'es trop lent. T'es trop long ce que tu me dis en fait Oh le Reste en haut Attends Attends Attends Tchap Tchap Allez, y'a ce Franck seul Viens là Je le mégaphone Tu peux rentrer dans la pluie Vas-y Si Si Vas-y Rentre rentre. Je t'ai ajouté Je t'ai ajouté à la parcelle Alors Il y a un problème maintenant Tu veux me voler Hein Ne le lance pas Ne le lance pas tu veux ou pas Ne lance pas Je ne vais pas le lancer Enfin si Jean Bernard est-ce que c'est ça que tu regardes Personne t'aime ici, tout le monde te déteste. Non Non Non fais pas ça Non Non Ce serait bête serait de suicider Washer ne part Attends, pas... Attends, je vais t'aider <rire> <rire> On va t'aider Mettez tous des patates à Washer Bah vas-y commence Commence, commence tu... tu... <rire> de On a invité il a continué en plus. <rire> oh là là, <rire> Oh moi, moi, je, moi, je te fais un bisou. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas menu des manottes, mets menu des malades. Vas-y, des malades. T'as frappé. Personne s'en défend. Alors, je te... je te fais ça avec le couteau, non Vas-y, fais, fais, C'est un petit couteau, un petit il couteau, va plus couteau, très, couteau. très bien. Le Couteau et à main nue, il y a une différence. Vas-y, envoie-moi on va, on va, on va le mien. Ah, ne viens pas près moi parce que je te mets un coup. Mais non Pas deux fois oh, ne ben, te pas deux fois, fois. Oh excuse-moi cher. Excuse-moi Washup oui. J'ai pas fait exprès Désolé ping Désolé, Désolé ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Attends, chère, attends. Allez, arrête, arrête, arrête, parce que j'ai pas envie mais que, que ça... la parcelle ait une attends, réputation de troll. Allez, on arrête, on l'a gaffe. <rire> oh, mais putain, <rire>